S'amuser, normal on est là pour s'améliorer, pour y arriver, on s'entraîne sans répit, c'est ça la la l'académie, on veut gagner, on va tous nous montrer qui on est ensemble, on est yu gi GX, nouvelle génération Et salut à tous, c'est Gabriel et El pirata oh Attends je vais prendre une casquette ou un truc. Non t'es Je préfère avec une casquette Alpirata pour un petit... Alors, je vous ai fait euh, deux vidéos aujourd'hui. Ça sera la troisième et dernière. Voilà, donc il joue à Pokémon Go. Voilà. Donc, mon cher ami, donc, puisque David pas très noir, au lieu de te faire payer des frais d'envoi, je suis venu te voir. Avec, du coup, les cartes que je lui avais demandé. ils sont ici. Donc, euh, je te rappelle que celle-là, c'est celle que j'ai eue dans les Team Box. C'est nice. Voilà. j'ai trop belle. Je vais la jouer. <rire> Ce sera comme un polo ça, tu verras. Quand ça passe et que le Negate passe bien, je vais faire... Rémi, c'est pour toi. <rire> et euh, alors moi, par rapport à, au Teen Box 2022, Rémi, je t'avais demandé du Flugabonne ouais. parce que les cartes étant plutôt haute rareté, le deck il a monté assez vite en prix dès que ça a commencé à toper au milieu de la, la, ouais. saison, la, la, la, la saison de régionale. Ouais j'ai le phoenix j'en voulais un deuxième depuis qu'il est sorti je veux en jouer deux maintenant je vais en jouer deux pour ceux qui voient la vidéo si vous me connaissez j'en joue deux bah, exécuteur phoenix phoenix ouais. parce en que deux, ouais. dans le deck hero, simplement tu peux le faire fois deux euh, et du coup j'avais demandé à Rémi de me mettre de côté pas mal de flugabon hmm. sachant que Mathieu de son côté m'a mis de côté et m'envoie du coup des flugabon aussi ouais. Il me manque plus que deux cartes du coup pour avoir le deck et commencer à faire des normales et, et à faire chier le monde <rire> avec des gabiotas. Et <rire> arrivent arrive et font. Pendant 3 minutes, pendant son tour, ton tour. Aïe, aïe, aïe, c'est horrible comme deck. Ah donc les cartes, comme vous voyez, je suis... Euh... Et il euh, y a aussi ça. Je trouve que c'est une carte très très mal utilisée actuellement dans mmh. la méta. Genre, des gens la jouent, ouais. mais euh, c'est plus une carte que je dirais anti-méta qu'une carte euh, genre euh, à jouer x2, x3 euh, dans un deck. Mais mmh. en dépendant de la méta sur place, ça peut vraiment arriver à être une carte qui voit son jeu x3 en fait. D'accord. C'est donc... pour ça que je voulais la troisième copie. Et que je te la prends <rire> du coup. Enfin, si vous voulez, El Pirata c'est un peu plus le professionnel du, du jeu Yu-Gi-Oh que moi, parce que moi je joue en old school et lui il joue en tournoi. Donc euh, voilà. Il... Et ça, c'est une carte que je n'ai pas, mais que je vais certainement tester dans mon arc. Ouais. Genre, il euh, n'y a pas beaucoup. Il euh, y a des cartes, quelques cartes techniques comme l'âge, que, ouais. que tu le, m'as, les trois le, la base de deck Flugabon, ça se voit sur toute la page euh, avec de la map mmh. et tout. Et euh, t'as quelques cartes d'espia que je jouais déjà en fait mmh. dans un autre deck, euh, mélangé à un autre deck, Fusion, et que j'ai simplement pris en plus haute rareté en fait. Voilà. Et pour un total de combien, mon cher euh, 20 euros. Voilà. Vous voyez, euh, j'arnaque pas les gens. Hein. Je vous dis honnêtement, la carte qui coûte le plus cher, c'est l'exécuteur phoenix. Elle coûte ça, 7 ça, euros, ça, je ça, crois. Ça, ça. Je te, je te laisse repasser un coup de filmage général sur la page, quand même. Voilà. De Mais par contre, je vais sortir mon ma boîte de slip. Ouais. Et procéder à sliver tout ça. Donc, okay, hein, je vous dis tout ça là pour, pour 20 euros. Donc, euh, j'arnaque pas les gens. Je code TCG Market, ça vous le savez. Donc, voilà. Donc, sur ce, El Pirata, tu as un petit mot de la fin avant de. La nouvelle saison va commencer. A commencé d'ailleurs en, en août. Mm. En août et en septembre. Euh, elle se déroule actuellement euh, bah, avec plusieurs tournois. On voit des déclisses, des tops, des événements, mm. des vidéos de partout. Il fait beau. Donc euh, je vous dirais, si vous avez vos decks qui sont prêts, sortez faire un duel. Avant que les arrive arrivent et qu'il fasse froid. Ouais, et que le Covid revienne. <rire> et euh, enfin, fin moment, que le top deck vous accompagne. Voilà, ah ben, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager sur toutes les réseaux sociaux, moi je vais le faire. Et on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos, c'est Atimast du et ciao tout le monde. Des bisous. Hey, hey, le pouvoir est en toi toi c'est pour la victoire qu'on se bat, cool. Et puis, qui tu veux, quand tu veux, Comme. dans le monde entier Allez. Tu veux t'empêcher